Pour le nom de, de Mandorouch Madid étudiant en master Math, application, parcours, méthodes stochastiques et Informatique Décisionnelle de l'Université de Porto. Je suis là pour présenter les résultats de mes travaux effectués lors de mon stage dans le cadre du projet Passifor 2, portant sur l'optimisation de l'effort d'échantillonnage dans le temps et dans l'espace. Le stade a été encadré par Romain Julia et Antoine Lévesque du Muséum, puis Frédéric Gousselin et Fabien Larros de Nirae. Le plan de ma présentation sera une brève introduction. Ensuite, je parlerai des méthodes d'échantillonnage, d'aborder mat le matériel et la méthode, les résultats théoriques obtenus. Après, je parlerai de la simulation et des résultats obtenus, résultats que je vais discuter, évoquer les perspectives en lien, puis une conclusion. La déclaration Habitat Fund Flore, dans son article 11 exige à tous les pays membres de l'Union européenne de surveiller les espèces et les habitats d'intérêt communautaire. Ce fait, il est donc pour tous les pays de mettre en place des, des programmes de surveillance de la biodiversité en France. Les projets passifs forts et projets de surveillance de la biodiversité terrestre ont été initiés à cet effet. Selon Mitushova et Gousselin, le suivi de la biodiversité est le système d'observation régulière des écosystèmes au fil du temps qui informe sur l'état de la biodiversité dans le but de détecter les tendances d'évolution de paramètres tels que la richesse, l'abondance, la diversité et autres. Nous savons aussi que les espèces ont une structure dynamique et sont largement réparties sur le territoire. Ainsi, sur leur tendance, fait alors appel à la notion d'échantillonnage. Mais une principale question se pose. Comment allouer l'effort d'échantillonnage Faut-il passer fréquemment sur peu de placettes ou moins fréquemment sur beaucoup plus de placettes Cette question a été abordée par différents chercheurs parmi lesquels les travaux de Rod et Johnson réalisés en 2011. Les objectifs de notre stage ont été, dans un premier temps, de partir des travaux de Rod et Johnson, d'identifier les limites en lien à ces travaux et de proposer maintenant des améliorations et des extensions, parmi lesquelles l'introduction de placettes non permanentes, l'introduction de strates. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord définir quelques notions qui nous jugent importantes pour notre travail. Nous entendons par plan d'échantillonnage un dispositif de collecte des informations dans le temps et dans l'espace dont l'objectif est de maximiser les informations tout en minimisant le budget qui n'est rien d'autre que le nombre total d'observations. Notons également qu'il existe plusieurs types de plans d'échantillonnage. Nous avons autres, les plans avec les placettes permanentes, les plans avec les placettes non permanentes, autres. Nous entendons ici par, par placette les sites sur lesquels les observations sont recollées. les informations sont recueillies. Et également, les placettes non permanentes dans notre travail sont définies comme des placettes sur lesquelles l'on passe au moins deux fois, tandis que les placettes, les placettes permanentes pardon, sont définies comme des placettes sur lesquelles l'on passe au moins deux fois, tandis que les placettes non permanentes sont des placettes sur lesquelles on ne passe qu'une seule fois. Étant donné que les espèces sont réparties sont de façon hétérogène, sur les tendances fait alors appel à la notion de stratification. Nous entendons par strat ici un sous-ensemble plus homogène ou moins hétérogène de la population. Le tableau ci-dessous nous, nous donne une illustration de plans de avec des placettes permanentes synchrones sur lesquelles les données sont récoltées au même moment et des placettes non permanentes dont les plans de passage sont fixés de façon aléatoire. Comme je l'ai dit plus haut, nous sommes partis des travaux de Rod et qui ont modélisé la dynamique de la population à l'aide de la densité dépendance de Gompertz, comme l'indique l'équation numéro 1 ci-dessus, avec NIT l'abondance de la population I autant T, KIT l'abondance à l'équilibre, 1 moins l'autocorrelation l'autocorrélation temporelle, UIT la variation environnementale, Rho l'autocorrélation spatiale, qui a bien sûr compris 0 et 1. À l'échelle logarithmique, ce modèle devient l'équation 2 ci-dessus. Dans notre travail, nous appelons déviation à l'équilibre local la quantité epsilon IT définie par Rodney Johnson comme étant égale à la différence entre le logarithme impérial de NIT et le le Notons également que lorsque plus gamma est faible, plus le taux de corrélation temporelle est fort. Et lorsque gamma est égal à 1, nous sommes en absence de, taux de corrélation temporelle. Rodney Johnson, dans notre travail, a mis plusieurs hypothèses au nombre desquelles... Des placettes, ils ont supposé qu'il n'y a rien que des placettes permanentes synchrones. Ensuite, que la dynamique est stationnaire. C'est-à-dire qu'elle évolue depuis longtemps avant qu'on commence le suivi. Après que les paramètres rho et gamma sont compris entre 0 et 1. Ensuite, la variation environnementale, l'autocorrelation spatiale et l'autocorrelation temporelle ont été supposées constantes dans les travaux de Rodney Johnson. Également, ils ont fait une, une hypothèse d'indépendance entre l'autocorrelation spatiale et l'autocorrelation temporelle. Et pour finir, ils ont supposé que l'augmentation de qualité suit une tendance linéaire déterministe, c'est-à-dire que l'augmentation de qualité change de façon déterministe avec un taux ri. Comme stratégie de suivi, ils ont supposé que les sites ont un même schéma temporel de passage et que l'on sélectionne aléatoirement un site parmi P sur lesquels l'on recueille l'abondance à des intervalles réguliers, bien sûr. Les principaux, la figure 1 ci-dessous nous résume les principaux résultats de Rod et Johnson. L'as des abscisses décrit l'autocorrelation spatiale, alors que l'as des ordonnées décrit l'autocorrelation temporelle. Donc, au fur et à mesure que l'on évolue vers la droite, l'autocorrelation spatiale augmente. Au fur et à mesure que l'on monte, l'autocorrelation temporelle augmente. L'analyse de cette figure-là nous permet de nous révèle que lorsque l'autocorrelation spatiale est faible et l'autocorrelation temporelle est élevée, il est préférable d'échantillonner plus de sites moins fréquemment. L'optimum ici, c'est 2, égal à 2. Alors que lorsque le taux de corrélation spatiale est élevée et le taux de corrélation temporelle est faible, il est préférable d'échantillonner moins de sites plus fréquemment. L'optimum ici étant égal à 10. À l'issue de notre travail, nous avons relevé quelques limites pas en rapport avec les travaux de Roder Johnson, au nom desquels l'impossibilité de considérer des placettes non permanentes. Ensuite, Roder Johnson ont seulement travaillé en stationnaire, c'est-à-dire qu'ils ont supposé que la dynamique était stable depuis longtemps, et que les paramètres gamma, rho et sigma ont, sont supposés qu'on est dans les travaux de Roder Johnson, ce qui n'est pas toujours vrai dans la, dans la vie réelle. Ces paramètres sont à estimer. En dehors de ça, Rod Johnson n'ont pas utilisé la forme explicite de déviations à l'équilibre local, selon IT. Certes, les deux thèmes manquants n'interviennent pas dans la forme de la matrice de variance-covariance, -variance, mais elles interviennent quand même dans la structure de la moyenne qui est aussi importante. Et pour finir, le formalisme de la matrice de variance-covariance utilisé par Rod Johnson n'est pas totalement au En l'occurrence, en ce qui concerne la matrice des erreurs. Dans notre travail, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avons introduit la notion de placette non permanente avec, et bien sûr, un seul passage. Selon et Hall, l'avantage de, de l'introduction des placettes non, non permanentes réside en sa flexibilité et en sa potentielle couverture spatiale qui est beaucoup plus grande. Et toutefois, les placettes permanentes sont, ont toujours été supposées comme ayant la, le même schéma temporel de, de mesure, tout comme dans Rod et Johnson. L'équation 3 ci-dessus présente la forme explicite des déviations à l'équilibre local. Il n'y a rien d'autre ici qu'un processus autorégressif d'autre. Les deux thèmes manquants dans le formalisme de Roderick-Denson sont les deux thèmes mis en exergue ici. La moyenne des epsilon IT dans ce, ici est donnée ici par l'équation 4. Lorsque l'on regarde bien l'équation 4, nous, mettons, nous pouvons voir aisément la présence d'un thème qui dépend de t et la nécessité de pouvoir modéliser la, de modéliser la dynamique à l'état initial, ce qui nous, ce qui nous permet aller, de, de ramener vers, de revenir un peu vers les limites que nous avons énumérées un peu plus haut. Avant de définir le modèle statistique, nous avons essayé de modéliser la population à l'état initial, bien sûr sous l'hypothèse d'une dynamique non stationnaire, comme l'indiquent les équations 5, 6, 7, 8 présentées ici. Avec C, une constante θ et sigma 0 des réels strictement positifs. Ainsi, l'équation 9 sur dessus présente la forme conditionnelle du modèle non stationnaire avec IT qui n'est rien d'autre qu'un gaussien multivarié central réduit des déviations à l'équilibre local. Et ici, si le thème θ i fois t est constante, est déterministe, pardon, donc, dans, dans la moyenne de log de NT Tandis que l'équation 10 nous présente la forme marginale du modèle statistique non stationnaire. Ici, le thème epsilon it est stochastique, donc contenu dans les résidus. Notons également que lorsque sigma carré i qui n'est rien d'autre que la variance de de eta i pardon est égal à zéro, nous sommes en présence de modèle sans effet site En régime stationnaire du processus, les paramètres c, sigma 0 et eta prennent les valeurs que nous avons ici. Et ainsi, les équations 9 et 10 définies un peu plus haut redeviennent respectivement les équations 11 et 12 que nous avons. Les paramètres à estimer dans le modèle non stationnaire sont, les, sont présentés dans le tableau suivant, avec, bien sûr, sigma, 0, c et theta, les paramètres d'initialisation lorsque nous sommes en régime stationnaire. Maintenant, nous allons passer à la simulation. Il faut d'abord noter que dans un premier temps, nous avons essayé d'implémenter le modèle non stationnaire sous TMB et également en bayésien. Nous avons été confrontés à un problème au niveau de la de simulation de la distribution multinormale sous TMB et un problème de, de convergence des estimateurs MCMC sous, sous Greta. Et compte tenu du temps, nous avons décidé d'implémenter le, le modèle stationnaire suivant l'approche de Rodney Johnson, bien sûr, en en prenant en compte les observations que nous avons énumérées un peu plus haut. Ainsi, au niveau de la simulation, nous avons implémenté le modèle stationnaire présenté dans l'équation 12. Ensuite, nous avons supposé que la variation spatiale de la tendance temporelle, c'est-à-dire le sigma train, est égal à zéro. Et nous avons bien sûr utilisé un modèle de régression log de NIT fonction de T avec intercept, contrairement à Rod et Johnson dans leurs travaux, qui ont fait une régression log de NIT moins log de NI0. Après, pour l'estimation de de la variance de la pente, nous avons utilisé la formule du GLS, bien sûr, là, en supposant que nous connaissons sigma carré rho et gamma, tout comme l'enfer rho et Johnson. De se faire la variance de l'estimateur n'est rien d'autre que le coefficient 3,3 3 de notre matrice de variance des des paramètres du, du GLS, avec ici la matrice de design à trois colonnes et phi. La matrice de variance-covariance des résidus. En ce qui concerne la démarche de la simulation, nous avons dans un premier temps défini un scénario de suivi. Dans notre cas, nous avons supposé que le musée, la variation environnementale sont constantes. Sont constantes. B égale à 1500, sigma, égale à 0, sigma obs égale à 0,1 et sigma carré égale à 1. Ensuite, nous avons supposé une durée maximale de suivi T égale à 30 ans étant donné que nous travaillons sur un programme A en virgule national voire international. Le nombre de pas, le nombre moyen de passage par site T et la proportion P de, de sites de placettes non permanentes sont des variables dans des, définies dans des espaces dans des sous-ensembles discrets de B 1500. Ensuite, nous avons choisi une stratégie de répartition temporelle dans le cas de notre, de notre simulation, pardon, nous avons opté pour la même stratégie que Rodney Johnson, c'est-à-dire des passages réguliers avec des pas de temps T-masse moins insulté. Et nous avons supposé également que tous les sites permanents commencent à T égale à 1 et le, le temps de passage sur les sites non permanents a été supposé aléatoire. Après ça, nous avons implémenté la matrice de variance-covariance des résidus sous l'hypothèse stationnaire, bien sûr, calculée la variance de l'estimateur de la pompe, conditionnellement à la connaissance de phi, et après, produit les mêmes schémas, les mêmes types de figures que Rod Johnson Il faut noter ici que nous appelons le couple T-min, P-min, le couple T-P qui correspond à l'échantillonnage optimal et d'état, et ce n'est rien d'autre que le gain de précision d'estimation définie comme ce. En termes de résultats, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avons essayé d'implémenter les mêmes les mêmes figures que Rod et Johnson, c'est-à-dire dans un premier temps dans un scénario nous avons opté pour un scénario avec des placettes permanentes. On, on, on remarque ici que les résultats sont exactement les mêmes en ce qui concerne l'optimisation du temps du du temps moyen de passage par site que ceux obtenus par Rod et Johnson. Ensuite, nous avons maintenant essayé de, de reprendre les mêmes graphiques maintenant. Ici, dans le cas d'un mélange de placettes permanentes, synchrone bien sûr, et maintenant de placettes non permanentes. Tout ce qui concerne l'optimisation du temps moyen de passage passif, les résultats sont exactement les mêmes. L'innovation aussi dans notre travail, c'est l'introduction de la proportion P de placettes non permanentes. Lorsque l'on analyse cette figure-là, on, on, on remarque, on remarque, que la proportion P de placettes non permanentes dépend de l'autocorrelation temporelle et de l'autocorrelation spatiale. Dans ça, nous avons essayé d'implémenter, de faire la figure pour l'héreotype d'estimation, et à la fin, on obtient exactement les mêmes résultats que dans le cas de, de placettes non permanentes. Après, nous avons fait le diagramme. Nous avons essayé de faire aussi le, le diagramme des gains de précision. Ici, on observe, on, on observe que le gain de précision est quantitativement modéré et varie entre, c'est-à-dire que ce gain-là varie entre 0 et 3% oui, à ce niveau. Ensuite, nous allons passer à la discussion des résultats obtenus. Nous savons que qu'en qu en statistique, l'objectif c'est d'avoir un plan de statistique, statistiquement puissant, c'est-à-dire avec des observations les plus indépendantes possibles. L'idéal voulait alors d'avoir des autocorrelations beaucoup plus faibles. Mais force est de remarquer que nous, a, nous obtenons un résultat contraire bien, lors de l'optimisation de la proportion P de placettes non permanentes. Concrètement, nous remarquons que lorsque l'autocorrelation spatiale Rho est faible, l'échantillonnage optimal est celle sans introduction de placettes non permanentes. Et cela pourrait s'expliquer ici par la définition, notre définition de placette permanente, qui n'est rien d'autre que les placettes sur lesquelles on passe au moins deux fois. Notre travail présente également quelques limites, au nombre desquelles, bien sûr, en rapport avec les travaux de, de Rodney Johnson, étant donné qu'au niveau de la simulation, nous n'avons fait que reprendre la simulation de Rodney Johnson tout en prenant en compte les observations que nous avons énumérées un peu plus haut. Donc, L'une des limites, c'est l'hypothèse de stationnarité. Et ensuite, nous avons supposé que nous connaissons la matrice de variance de variance des résidus phi, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, le gain de précision d'estimation varie entre 0 et 3 On se demande alors si c'est vraiment important, eu égard à toutes les hypothèses simplificatrices que nous avons eues à faire un peu plus haut. Donc, en termes de perspective, il serait intéressant d'implémenter le modèle non stationnaire complet, d'estimer les paramètres avec peut-être Nimble que nous avons commencé, mais à cause du temps, nous n'avons pas pu terminer. Ensuite, au niveau du modèle non stationnaire, le fait de procéder à d'autres scénarios, d'utiliser d'autres scénarios, entre autres, les variations de busier, les variations de la, variance, de la variation environnementale pardon, et de l'erreur d'observation également. Après, un scénario avec des placettes permanentes non synchrones auxquelles on ajoute maintenant des placettes non permanentes. Et vu que le territoire français est hétérogène, il serait également intéressant de procéder à des simulations tout en intégrant la notion de, de strates. Nous avons eu à développer à ce niveau au niveau des strates le modèle explicite mathématique, mais compte tenu du temps, nous n'avons pas pu procéder aux simulations. Et enfin, il serait également, il serait également intéressant de reprendre les travaux tout en considérant les interactions entre autocorrelation temporelle et autocorrelation spatiale. Donc pour finir, nous pouvons dire que notre travail a permis, nous a permis de, de voir, mais nous permet de, de mettre en exègue l'importance d'introduire des placettes non permanentes dans les programmes de surveillance de la biodiversité. Merci de votre conseil.